Et eh bien salut à tous et puis à toutes, c'est Nakidou et bienvenue dans cette opening d'OTS 19. Voilà, donc on en a... J'en ai... Euh, J'en ai 7. Euh... Euh, j'ai fait du 4-0 euh, lors d'un tournoi et ensuite euh, l'après-midi j'ai fait du 2 euh, victoires, une défaite sur un autre petit tournoi. Donc on va s'ouvrir ça. Là-dedans, on peut avoir comme carte euh, Enchantress, Drain et Albaz. Euh, pas, ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert d'ultimate. Les dernières grosses raretés que j'ai ouvert, c'était des Ghosts dans Ghosts from the Past. Donc, un champion héroïque Excalibur, un garde du marais et DDD Genghis, Roi des Flammes. Coucou, là, j'ai une petite ouverture comme ça, il hein, n'y a rien de... Rien de passionnant à dire ou quoi. Euh, j'allais dire sur l'extension, mais c'est pas une extension. je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas s'ouvrir en vidéo tant qu'à faire. Alors, champion héroïque. Snow, qui a été débanne Et un... Dissolver aux yeux un perpét artiste. Bon, Snow, c'est pas mal, hein, parce que voilà, ça a été déban, hein, C'est tout bête. Euh, elle est dans le cimetière, on va venir jusqu'à cette carte. On va pouvoir l'aspect. Et si elle est spé, on peut face down un monstre à... adverse. Donc c'est pas mal, hein, c'est... Ça se met dans pas mal de decks en réalité, et, euh... et c'est une bonne carte pour bien embêter un peu l'adversaire, disons. Agression nocturne, euh... challenger héroïque, et un jeton Time Yes. Je dis Yes parce que c'est mon, c le jeton préféré que j'ai je... que dans bon dans... dans les OTS depuis bien longtemps. Avant, il y avait les, euh, les méca fantômes euh, que j'avais essayé de, de récupérer. Euh, et maintenant, il y, y a le jeton slime, donc c'est cool. Donc ça, ça va avec euh, Dragon eldora le gardien slime. Ça va avec euh, tout ce qui est de l'archétype Edra euh, quoi. <rire> La rage de rat s'impose dans les duellistes légendaires très cool content d'avoir euh, d'avoir ce petit token Hop, il nous en reste encore trois bon je pense que je pense pas qu'une ulti attendait mais bon ne s'étend jamais euh, floraison de feu hein, hein, dans tous les decks plantes le champion héroïque et le mangeur de pièges mangeur de pièges qui est des fois joué en foin 1 dans, dans certains decks. Euh... On peut que' spécialement qu'en balançant une carte piège contrôlée par l'adversaire au cimetière. Donc, euh... bon, alors. Il m'est déjà arrivé de la prendre dans la figure de la part de l'adversaire. Donc... Dans... dans des tournois qui datent d'un petit moment déjà. Alors, héroïque... Gardien des laves. Et Caius, mon euh, des ombres, en super. Bon. Il a déjà une version ultimate, euh, il a déjà, il me semble, une version ultra où c'est Ghost, euh, non, c'est Gold, c'est pas Ghost, c'est Gold euh, Secret. Ou bon, en super, Bon, euh, bof, mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Et le dernier. J'ai mis un dernier extra parce que je me suis dit, tiens, ils euh, il sent euh, l'ultimate, on va voir si c'est le cas. Alors, la floraison de feu, redémarrage rouge qui est très cool, et. <rire> et bah yes! <rire> et bah yes! <rire> Comme quoi, il faut toujours y croire hein. et dire pour ça c'est de la dernière et si c'est de la dernière. Voilà, donc Enchantress. Euh... Enchantress euh, qui fait partie de la cahier type Brave Token. Voilà, elle est vachement stylée en, en ultimate. J'ai pas mal de chance qu'elle revienne en ce moment. J'ai euh, topé une rite dans, euh, dans, de, dans des boosters d'une dernière, euh, dernière display euh, grand, euh, grand créateur, il me semble, sur les six derniers boosters. Là, j'en chope une. J'ai chopé un illusionniste aussi dans euh, du chaos. Et alors, euh, elle est vachement belle. Bah, yes, bah, une, euh, une ultimate d'ouvert. Euh, très content très très content, je vais pouvoir, parce que j'ai un ami qui veut euh, qui veut avoir l'archétype euh, Brave Token du coup j'ai essayé de lui récupérer des cartes là en l'occurrence je, ré... je récupère Enchantress, le truc c'est que je pense que je vais la relâcher pour récupérer trois autres Enchantress en, en Ultra, parce que l'Ultimate on... voilà. mais, euh, mais très très stylé, bon nickel et eh bien écoutez, euh, je vais mettre ça sous ce livre juste après là j'ai pas des sleeves sur moi euh, elles sont juste, juste là bas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. D'autres vidéos d'ouverture, de partage, de deck profile vont arriver. J'ai aussi bossé les vidéos qui vont vous expliquer comment reprendre le jeu. Bon, elle est vachement belle. Mais, euh, mais voilà. A très bientôt, à très vite. Merci à tous. Bonne soirée. Tchuss